Euh, on va aller euh, dans un parc qui s'appelle Coney Island. Bon, on, va, on va faire un tour avec les enfants. Ils sont en pleine forme. Franchement, euh, surtout Haroun. Haroun! Bon, c'est parti. J'en peux plus On doit faire demi-tour. Il y a des travaux, la route, elle est barrée. Donc on doit repartir de l'autre côté. Ah, C'est reparti assure que ce matin j'étais juste démotivée et j'avais envie de rien faire du tout donc cette vidéo je me suis dit je vais la faire pour vous motiver un petit peu et pour vous montrer en fait que oui il y a des jours franchement on a envie de rien faire et c'est bien hein, de ne rien faire mais il y a des jours où c'est aussi bien de se dire bon allez ok j'ai envie de rien faire mais je vais quand même faire quelque chose et franchement ça nous a fait super super du bien il est déjà 17 heures là, le soleil tape à fond normalement ils avaient prévu de la pluie puisque ces derniers temps à singapour il y a Énormément de pluie. Ils ont prévu de la pluie jusqu'au mois de mars et en fait, il a fait beau toute la journée. Donc, du coup, voilà, on en a bien profité et c'est notre première sortie en fait. C'est notre première sortie, sortie vraiment euh, euh, depuis qu'on est rentré. Donc, euh, voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je partage avec vous ma tenue, je vous l'ai montré sur Instagram. C'est une robe pull qui est juste super, super, super, super confortable. Et ça, c'est un turban aussi qui vient de chez Modanisa. Euh, je vous mettrai ça en barre d'informations Ou n'hésitez pas à me suivre sur Instagram Puisque je poste régulièrement mes tenues sur Instagram Mais franchement elle est juste super euh, Super à l'aise pour rester à la maison Et même pour sortir à l'extérieur Mais euh, voilà, écoutez, je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Bye